Bad Street, la vidéo c'est beau! Bonjour et bienvenue dans ma vidéo du vendredi à 17h30. 17h, 17h, 17h, 17h. Je n'avais pas trop d'idées pour ma vidéo du vendredi à 17h30, vu que c'est les fêtes de Noël, tout ça. Euh, voilà, j'avais pas trop d'idées, j'avais pas trop réfléchi. Et la vie euh, m'a donné une idée. Euh, voilà. Euh, les moments de lose. Euh, les moments où t'as envie de faire des trucs et ça marche pas. Regarde ça. T'as envie de faire des trucs et ça marche pas. Faudrait enfin que je te filme toi en train d'essayer de faire une vidéo. Ça serait la vidéo. Parce que vu qu'il se passe rien et qu'il va a aller voir T'as envie de faire des trucs et ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Allez, tape les boules. Tape les boules, Ten. Tape les boules. Oh, allez, ça sera trop mignon. Allez, tape les boules. J'aimerais bien. L'année passée, en... je <rire> l'ai pris en photo l'année passée qui jouait avec tout ça. Là. Allez, tape les boules. Sois mignon. Tu me saoules, hein. Ça marche pas. Mais, mais fais quelque chose. Attaque-le. Fais des trucs de chat. Ça marche pas. Par exemple, imaginons qu'on est le 24 décembre aujourd'hui. On est le 24 décembre. Le 24 décembre. Euh, que à Noël, on arrête avec les viseurs. On arrête avec les viseurs. Qu'à Noël, on a reçu une PlayStation 4. Qui est là. Enfin, je sais pas si vous la voyez. Et au moment où tu la branches, à cause du vent en Ardèche... Il y a une coupure d'électricité générale dans tout le village. C'est-à-dire qu'on a vu le menu euh, s'afficher de la PlayStation 4, c'est tout. Voilà. Euh, maintenant, euh, jusqu'à maintenant, on a joué avec nos iPads, mais on n'a plus de batterie. Donc maintenant, on va jouer sûrement avec le chat et les rayons rouges. On voit rien en plus. On voit que les visures, sûrement, On voit pas. Il est mal. Yo il a volé toutes les munitions Ah il sort l'oreille ah, ça fait mal ah, ça, fait... Ah, ça fait mal hein Hein, ah, tu m'as eu dans la tronche hein ah. Oh putain Pas ah, important Impossible de trouver ces munitions dans le noir où hein Ah, ouais J'ai pas vu que j'ai tiré, hein! Je me suis fait avoir des deux côtés! Vous m'avez <rire> tous les deux chanté! Aïe! On continue la loose On est le 26 décembre! Il est 6h18 du match, je me suis réveillé parce que. Je n'arrive plus à respirer tellement que je te la morve! Sinon, il y a eu d'autres loses! Regardez! Si vous avez aimé cette vidéo de Luz, ne loupez pas sur nos life. Une heure avant minuit à peu près. La soirée de la louse Sur nos life. Voilà. Eh ben, cette joyeuse fête. Hey Et hey, si tu m'aimes, clique là Clique là si tu m'aimes Tu peux même cliquer plusieurs fois mmh. oh. Oh. Oh. oh Oh Oh Oh mais t'es une fille mmh. Ah non Pourtant, que la montagne est belle